Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Quoi de mieux qu'une petite vidéo sur Canva pour continuer dans l'esprit de ce qu'on avait commencé la dernière fois, pour se mettre de bonne humeur. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des titres sur Canva. Parce que oui, on connaît les titres sur PowerPoint, basique, simple, Simple, basique, ok. Mais surtout assez brut qui manque de style et à mon goût je trouve qu'ils sont assez limités c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des titres ultra stylisés très simplement avec canva et vous allez voir les résultats sont plutôt pas mal moi j'aime beaucoup et c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise que cet outil désormais bref installez vous confortablement abonnez vous à la chaîne si c'est pas encore fait et n'oubliez pas qu'avec mon lien de parrainage qui est le premier dans la description vous obtenez 45 jours d'essai gratuit sur Canva Pro, qui vous permettra d'utiliser quand même pas mal de fonctionnalités supplémentaires sur l'application, que je recommande vraiment. Et bien sûr, si vous souscrivez à une offre payante, donc que vous poursuivez cet essai, moi je touche une petite commission. Voilà, c'était pour être tout à fait transparent avec vous. Allez, c'est parti, on passe sur mon écran. Eh bien, on se retrouve maintenant sur mon écran. Donc, je vous avais promis qu'on allait parler de titres et ben quoi de mieux que le bon vieux ajouter un titre pour commencer Bien évidemment, je suis sur Canva, vous vous en doutez on se retrouve un petit peu sur le même tableau de bord que d'habitude j'ai envie de dire. Donc c'est là où je prépare mes miniatures pour ma nouvelle chaîne. Donc euh, c'est ici et comme vous pouvez le voir je fais absolument tout avec Canva. Donc euh, on peut voir que là il y a à peu près 30 miniatures. Toutes sont faites 100% avec Canva sans aucune aide extérieure. Donc euh, voilà encore une façon de vendre Canva. Hein. Certes je touche une commission mais comme vous pouvez le voir je l'utilise vraiment au quotidien. C'est pas juste du bullshit. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allé dans l'onglet texte ici. Parce que l'idée c'est de parler des titres et les titres on les retrouve dans les textes. Donc, euh, vous pouvez ajouter des titres de plusieurs façons. Premièrement, bon, il y aura ceux que vous avez utilisés récemment. Ça, voilà. Si vous les utilisez récemment, bah, ils reviendront ici. Ensuite, il va y avoir toutes les euh, polices et titres, entre guillemets, préfets, que Canva va vous suggérer. Alors, attention, euh, il faut que vous soyez abonné à Canva Pro, voilà, quand c'est écrit. Euh, mais pas tout le temps. Par exemple, ici, pas forcément. Et comme vous allez pouvoir le voir, vous avez plein de suggestions. Et je trouve que au-delà du fait que ces titres peuvent être intéressants, hein, honnêtement. Moi, je trouve qu'il y en a des jolis. La notification. Honnêtement, il y en a des très jolis qui peuvent être utilisés tels quels. Mais au moins, ils donnent des idées. Par exemple, si je clique sur celui-là. Voilà, ils vont me le mettre ici. Eh bien, peut-être que je veux pas que mon diapo, il ait du violet et du jaune. Je vais enlever ça. Je veux peut-être pas qu'il ait du violet et du jaune. Je m'en fous. Mais je peux le modifier. Et c'est ça qui est le plus important. C'est que je vais ici. Alors, alors, en fait, je voulais du vert et du jaune. Je fais du vert et du jaune. Je voulais pas cette police, bon après j'avoue que là euh, tout est quand même assez relié à cette police, donc si vous voulez pas cette police, il faudra peut-être pas choisir ce titre. Et vous voyez, vous pouvez quand même lui faire des modifications, donc ça donne une base de travail. Et moi c'est ça que je trouve intéressant, et c'est sur ça que je voulais déjà insister dans un premier temps. Donc voilà, je vais pas tous vous les balayer, il y en a plein. Vous pouvez bien évidemment changer le contenu, et le personnaliser. Mais du coup pour le personnaliser, je vous propose de partir d'une base vierge, c'est-à-dire de juste cliquer sur ajouter un titre ici, c'est ce qu'on va faire, on clique, ça ajoute un titre sommes assez normal Première chose ici, vous avez le choix des polices. Vous avez toutes les polices euh, possibles et imaginables. Hein. Bon, elles n'y sont pas toutes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'onglet « Importer une police ». Donc vous pouvez importer des polices extérieures, comme vous le feriez sur un Word ou un PowerPoint, ce qui est très pratique. Par exemple, celle-ci que j'utilise pour mes miniatures, je l'ai importée. Donc attention, des fois il y a des caractères manquants, ça peut arriver. Mais bah, moi je l'ai importé, au moins je peux l'avoir et faire mes modifications dessus tranquillement. Ensuite vous avez des polices recommandées, bon recommandées pourquoi je ne sais pas, donc voilà, je peux choisir par exemple celle-ci et je vais mettre mon super titre, histoire de faire quelque chose d'un peu plus original, hop, avec un petit point d'exclamation. Voilà j'ai mis mon titre, je peux régler sa taille, ça je pense que voilà, pas besoin de faire 10 ans d'études pour comprendre, qu'on peut changer la taille. Euh, cette police est par défaut en gras, donc vous pouvez pas la mettre en gras, mais sinon c'est forcément possible. Mettre en italique, la souligner et la mettre tout en majuscule en cliquant juste ici. D'ailleurs, je ne peux pas faire tout en majuscule, donc on va rester comme ça. Centrer ou pas euh, votre titre, euh, liste à puces, etc. On s'en fiche. Et là, il y a un onglet pour ajouter les effets. Ne vous inquiétez pas, on va y venir. Et un onglet animé que je vous montre dans un premier temps, parce que c'est assez rapide. Bien sûr, en fait, vous pouvez euh, animer tous les éléments d'un diapo, indépendamment, mais également toute la page. Et donc là, en fait, ça va être l'animation d'apparition. Donc quand on survole, ça vous le montre. Ce qui est super cool. Donc par exemple, voilà, euh, bah, c'est le mode machine à écrire que je trouve stylé d'ailleurs. Donc euh, voilà, tous les trucs d'apparition en fait, propres euh, à votre titre. Voilà, bon, il y en a vraiment plein, je ne sais pas tous tout vous les faire. Mais, euh, mais je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et donc maintenant, moi j'aimerais partir sur la couleur. Et c'est là où il commence à y avoir pas mal de choses. Déjà, vous avez toutes les couleurs ici du document. C'est-à-dire que, ici, toutes les couleurs que je vais utiliser, eh ben, je vais les retrouver là-dedans. Et déjà, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal. Ça veut dire que toutes les couleurs que je vais utiliser, je les retrouve. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher avec la pipette sur les autres trucs. Non, je vais les retrouver là. Au-delà de ça, on retrouve les couleurs de mon identité visuelle. Si vous avez déjà créé une identité visuelle sur Canva, vous allez retrouver les couleurs ici. Donc, pas besoin d'apprendre le code de la hexadécimale par cœur ou d'aller chercher, je ne sais où. Et au-delà de ça, vous avez aussi les couleurs des images présentes sur les graphiques que vous avez importés ou sur les images. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, c'est bon, ça c'est l'ancien logo, ça c'est le nouveau logo de notre chaîne. Bah, je peux récupérer le orange qu'il y a dedans, il y a deux teintes d'orange, le noir le marron, le rouge, je peux tout récupérer dessus, et honnêtement, ça, je trouve que c'est très fort. Et ensuite, si vous n'êtes pas content, vous avez les couleurs par défaut ici, vous pouvez ajouter une palette, et bien évidemment, il y a aussi le choix des couleurs comme ça, donc euh, avec l'espèce de nuancier, vous voyez, voilà, ça fait évoluer la couleur, et vous avez aussi, bien sûr, la fameuse pipette, qui permet d'aller prendre une couleur n'importe où sur l'écran, et de l'appliquer à votre titre. Donc par exemple, si je veux un petit violet Canva, je vais cliquer là-bas, et voilà, ça met un petit violet Canva, tout le monde est content. Maintenant que je vous ai montré comment faire ça, donc mon titre, je vais le mettre là-haut, parce que généralement, on met deux titres en haut. Je vais vous montrer comment appliquer des effets. Les effets, on clique ici donc dans l'onglet « Effets », et on va pouvoir appliquer pas mal d'effets. Donc là, vous voyez, déjà, ils sont assez tous divers et variés, donc on peut rajouter de l'ombre, on peut mettre un effet néon, on peut mettre un effet « Glitch », que je trouve très sympa. Hein. Il est plutôt pas mal, cet effet. Ça donne un effet, bah, justement, un petit peu euh, « comment dire bah, Glitch ». J'ai pas trop d'autres mots pour le déterminer. Euh, vous pouvez le courber comme celui-ci, Bon, ça, généralement, on évite, quand même, hein, sur des présentations, c'est pas terrible. Euh, voilà, mais vous pouvez le courber, régler l'intensité de la courbe, évidemment. Et c'est sur ce point que je veux insister, c'est que chaque effet est paramétrable. C'est-à-dire que là, je vous ai montré bah, l'effet le, glitch, ou par exemple, on va prendre l'effet ombré. Vous pouvez choisir la couleur de l'ombre. Imaginons que je voulais lui donner une ombre jaune, ce qui n'est pas horrible, d'ailleurs. Je pensais que ça allait être pire. Vous pouvez régler la transparence de l'ombre. Donc là, c'est moins transparent, là, c'est plus transparent. Vous pouvez aussi lui ajouter un flou. Vous pouvez lui rajouter un angle, une distance pour que ce soit plus ou moins loin. Vous voyez Et ben ça, moi, je trouve ça génial. Parce que ça veut dire qu'on peut vraiment tout paramétrer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser qu'un PowerPoint est bien plus libre et bien plus poussé dans l'expérimentation. Et ben je trouve que là, on peut quand même vachement pousser le truc. Et c'est ça qui me plaît chez Canva. Je vais annuler toutes mes conneries. On peut aussi rajouter, par exemple, un effet d'arrière-plan avec, donc, un contour. Donc, si je clique à côté, vous voyez que ça m'a rajouté un contour. Bien sûr, ce contour, je peux régler sa couleur... Donc je peux aller ici, allez je vais rester dans le jaune, parce que le violet et le jaune ça va bien ensemble. Voilà, je peux rajouter plus ou moins de transparence à ce contour. Je peux aussi gérer l'écart avec le texte, donc qu'il soit plus ou moins écarté. Et même l'arrondissement des coins, si je veux qu'il y ait des bords pointus ou des bords complètement ronds, ça se règle. Et bien moi je trouve que ça c'est quand même plutôt pas mal, euh, parce qu'on est quand même assez libre. Si je retourne dans l'onglet effets juste ici, eh bien on a quand même vachement d'effets disponibles. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les présenter un par un, mais pour faire des titres propres. Alors là, je vous ai fait un truc dégueulasse. Mais euh, si, par exemple, je vais vous prendre du coup des, des, des titres que j'ai déjà fait moi-même. Donc je vais aller sur la miniature d'à côté. Alors peut-être pas celle-ci, parce que c'est un peu le bordel. On va aller sur... Euh, allez, celle-ci. Voilà, en plus, c'est une vidéo qui a pas trop marché. Comme ça, ça vous incitera peut-être à aller la regarder. <rire> je vous mettrai peut-être une fiche. Euh, donc voilà, là, c'est par exemple un titre que j'ai mis. Alors attention, là, c'est un peu un trompe-l'œil il y a d'abord le titre et derrière il y a un rectangle blanc parce que je voulais vraiment exactement le caler donc j'ai pas utilisé l'effet d'arrière-plan tout simplement donc là je clique sur dégrouper et en fait vous allez voir la supercherie si je clique dessus on peut voir qu'en fait ça va le déplacer voilà les deux ne sont pas liés c'est d'ailleurs pour ça que j'avais groupé les deux et que là j'ai dû les dégrouper mais donc là on peut voir que j'ai mis un titre assez propre c'est la police que j'avais appliquée j'ai mis un truc derrière donc un rectangle et moi je trouve que le titre il est plutôt clean hein, honnêtement ça rend bien après par exemple il y a des titres que j'aime bien utiliser, donc si je prends par exemple celle-ci avec notre très chère Christine Lagarde, euh, on peut voir que là j'ai utilisé un titre avec un fond, donc voilà ça donne des espèces de petites fiches qu'on peut coller comme ça, euh, à rajouter, moi je trouve ça pas mal. C'est aussi une façon de faire, là par exemple, alors bon le titre est en plusieurs fois, mais donc là j'ai rajouté un effet euh, donc, ombré que j'ai réglé à ma convenance, et je trouve que ça rend super bien d'ailleurs. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de façons d'utiliser les titres. Maintenant, libre à vous de laisser parler votre créativité. D'ailleurs, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions euh, de choses que je pourrais vous montrer, peut-être des exemples, parce que là, c'est un peu abstrait. Donc là, je vous montre avec bah, mes miniatures de vidéos. Ça pourrait être avec d'autres, par exemple des présentations. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi, bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc euh, n'oubliez pas de liker hein, si ça vous a plu, comme d'habitude. Puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fera toujours plaisir en tout cas, moi je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo, c'était Alex, ciao